Bonjour et bonsoir à tous. Excusez-moi, cette vidéo sera un peu plus euh, intellectuelle, euh, avec un langage approprié parce que ce je fait passer un message. Je suis artiste, je suis acteur, chorégraphe et metteur en scène des comédiens et humoristes en Allemagne. Et moi, personnellement, je comprends Idriss Gueye, le joueur de, de Paris Saint-Germain. Vous jugez une personne sans savoir son avis, sans savoir sa position. Mais concernant ce dont vous parlez, les peuples naissent avec leur éducation, avec leur culture, avec leur tradition et avec leur vision. On ne peut pas imposer à un peuple sa culture, sa tradition. Si vous, si vous, si vous en avez encore, j'espère... Mais j'ai l'impression que c'est pas une vidéo de racisme, désolé, mais c'est une vidéo, j'ai l'impression que le monde occidental vient imposer à l'Afrique leur vision, vous nous avez imposé euh, l'esclavage, vous nous avez imposé des guerres, vous nous avez imposé un mode de vie à nos parents, à nos ancêtres. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Si vous avez abandonné vos traditions, vos cultures, vos croyances, vos visions, désolé pour nous. Nous, nous devons garder la nôtre. Alors, l'Afrique n'est pas votre... votre... comment je peux dire ça n'est pas votre centre, centre d'expérience. Au centre de recherche, non. Quand vous trouvez, quand vous créez une nouvelle arme, il faut aller, il faut l'essayer en Afrique. Si ça tue plus beaucoup de personnes, c'est que ça peut faire du bien. Lorsque vous trouvez une nouvelle loi, il faut l'essayer en Afrique. Lorsque vous trouvez une nouvelle idée, il faut l'essayer en Afrique. Mais vous nous voyez en un centre un centre de recherche ou quoi? Si aujourd'hui, vous voulez... Moi, je ne suis pas contre l'homosexualité parce que le groupe avec lequel je travaille, euh, je peux dire que 60% sont homosexuels. J'ai même donné des apologies à un pour aller, pour aller, pour aller euh, défoncer son camarade. Après, bon c'est entre eux. Mais je voulais simplement dire que nous, nous avons nos cultures. Nos frères musulmans en Afrique, leurs leur parents sont polygames. La polygamie, moi je suis une famille polygame, je ne suis pas mort de ça. Et les amis sont une famille polygame, ils ne sont pas morts de ça. Vous n'acceptez pas la polygamie. Pourquoi Si tu as c'est pour moi, et ça c'est pour toi. Pourquoi Toutes les idées, les lois, les visions doivent tous venir de l'occidental. De, de, de, de, de, de, de, de Pourquoi Si Driss dit que il n'a pas contre sa religion pour sa religion c'est pas un bon exemple mais acceptez ça pourquoi vous n'acceptez pas ici la polygamie on espère comment ils feront des enfants vous allez me dire que non on va adopter mais pour adopter il faut une, il faut un il faut un, un mâle et une femelle et on va adopter des enfants des enfants deviennent des cas de crédit qu'on va adopter comment vous voulez construire ce monde on n'est pas obligé de suivre votre vision. Pour pour quel droit Pour quel droit Ici en Europe, si un enfant peut traiter sa mère, droit, en Afrique, tu as la chance, tu es évanoui. Si tu n'as pas la chance, tu, tu, tu es mort. Donc, si, si l'enfant peut traiter sa mère de pute, c'est que lui, c'est un putain. Ça, c'est entre vous. Vous avez votre vision. Vous avez votre manière de voir les choses. Mais il faut respecter aussi la vision des autres. C'est ce qui fait la laïcité, même que ce soit dans, dans, dans, dans, dans la religion, dans le comportement, dans la culture. Si vous avez perdu votre culture, ça, c'est vos problèmes. Mais il faut respecter la nôtre. Il faut respecter la vision des autres. Acceptez la polygamie. Parce qu'en Afrique il y a des gens polygames. Accepter aussi un homme peut avoir 10 femmes s'il a les moyen, Une femme peut avoir 10 hommes si elle peut tenir un mois. Ça c'est son problème. Ça ça, c'est aussi une vision. Mais il faut accepter la vision de, de chacun. L'Afrique n'est pas votre poubelle où vous devez tout essayer. On n'est pas obligé de tout accepter. Le jour que vous allez porter des maillots écrits derrière hommage à Sankara, hommage à Lumumba, ou arrêter des guerres inutiles en Afrique, Arrêtez d'imposer votre vision en Afrique. En ce moment, on prendra vos maillots arc-en-ciel. Si vous voulez vos maillots euh, bisexuels, ça, ça dépendra de vous. Mais s'il vous plaît, il faut arrêter d'imposer des choses en Afrique. Je ne suis pas contre l'homosexualité, je vous l'ai dit, parce que moi, je travaille avec des homosexuels. Ça, c'est leur vie. Je ne suis pas contre. Le jour où elle va me demander de le défoncer, c'est là peut-être je vais faire la prison. Mais pour l'instant... On ne demande rien et on est ensemble et on, on, on travaille ensemble. C'est comme ça. On ne m'impose pas, je ne les impose pas. S'il vous plaît, l'Afrique n'est pas votre poubelle. Respectez les opinions de chacun. C'est ce qui fait la diversité humaine, culturelle et de vision. Donc moi, je soutiens Idrissa Gueye. Parce que je ne suis pas obligé d'imposer que ce soit Idrissa Gueye. Et sur ce, j'espère que vous m'avez compris. et C'est mon message. Si tu n'as pas compris, ouvre bien des oreilles. Mais l'Afrique n'est pas prêt à accepter toutes sortes de déchets, toutes sortes de visions qui viennent de l'occidental. Le jour que vous acceptez aussi, il faut aussi que des choses qui de l'Afrique que vous acceptez. Si vous n'acceptez rien de l'Afrique, maintenant on n'accepte rien de l'Europe. Parce qu'on va faire du donnant-donnant. A donnant. bon entendeur, salut.